Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Brigitte. Bonjour à vous. Et eh bien cette fois-ci, Brigitte, oui. j'ai sorti le grand jeu. Je vois ça. Et euh, <rire> on va faire un truc qu'on n'a jamais fait devant la caméra, enfin que tu n'as jamais vu aussi d'ailleurs. C'est, je vais te demander. Bah tiens, toi dans un jeu de 52 cartes, il y a 52 choix possibles, mm -hmm. d'accord Et je vais te demander mentalement, mais vraiment librement de pensez à une carte, allez vas-y, c'est fait, y ça y est c'est fait, oui, je tiens à préciser que Brigitte n'est pas complice et que alors, au moment où elle pense à une carte, je ne sais pas du tout à, à quelle carte elle pense, et pour la première fois Brigitte, est-ce que tu peux nommer la carte que tu as pensé, l'as bah, de cœur. Oui. très bien, oui. ok, très bien, alors tu vas penser à cette carte, tu vas retenir cette carte et je avant de continuer, te montrer euh, les petits mélanges qui existent d'accord je vais te montrer un, euh, un mélange un peu spécial mm -hmm. c'est le mélange comme ça où on mélange les cartes t'as déjà vu ce, ce genre de, de truc là oui oui. c'est vrai tu as déjà vu oui, ouais oui. c'est le truc où on prend des quelques cartes et on, ouais, on mélange je le fais généralement moi oui ça sourire, hein. tu sais comment il s'appelle ce mélange hein non le mélange pizza Ah bon. <rire> Oui, parce que tu as peut-être l'habitude de la future, je vais faire des pizzas. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est de prendre des cartes et mélanger, prendre euh, ce qu'on veut, voilà, on, on se fait plaisir. Mais on fait le bazar, quoi. Alors, on fait carbol, on fait carbol bazar, ouais. Non, mais c'est vrai. On peut le mettre même qu'à l'intérieur, comme ça. Ouais, en fait, voilà, enfin, ouais. enfin bon, on, on se fait plaisir. Alors ah, ça c'est le mélange pizza, d'accord mm -hmm. Alors il y a un autre mélange que tu connais un peu tu connais un peu plus, c'est celui-là, c'est le mélange sur table américain. Mmh, celui-là est difficile à faire, moi je ne sais pas le faire. Euh, pff, difficile euh... non, Moi j'arrive pas. À... Oh, sinon il y, y en a un que tu connais bien, que tout le monde connaît, c'est le mélange français. Celui-là, tout le monde le connaît. Oui, ça, celui-là, euh, j'arrive à le faire. D'accord. Ok. Bon maintenant qu'on est parti sur les mélanges et que tout le monde a vu, on va partir dans le bref du sujet, le déroulement du tour. Mmh, d'accord. Tu vois ici, j'ai un élastique, tu vas le prendre Je le prends. et tu vas entourer le jeu de ce sens-là. Voilà, donc histoire de l'encercler, d'accord Très bien, donc euh, tu as choisi une carte, d'accord, ouais. bien. Maintenant ce que j'aimerais, c'est que tu me donnes un chiffre. Alors pas trop long parce que ça, ça pourrait durer trop, trop longtemps. Tu me donnes un chiffre, je sais pas euh, ce que tu veux, vas-y. Bah Oh bah écoute, je dirais le 14. 14 Pourquoi 14 pourquoi. Ah oui, oui, je sais pourquoi a dit 14, parce que 14 c'est bah, le jour de notre mariage. Quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. bien. tu été puni si tu te rappelais pas. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ok, ok. Donc 14. Ouais. Tu veux plus changer Non, non. non. Décidez-vous. Alors bien, on y va, c'est parti. Une. Deux. Mm -hmm. Trois. 4, 5, alors, élastique. 6, 7, 8, 9, 10, c'est honnête. Mm -hmm. 11, 12, 13, tu veux pas changer, t'es es sûr Non, mais non, 14, attends, c'est notre... Et premier. 14, et regarde, 14, as de cœur. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué les amis, mais si de L'élastique en a enveloppé euh... l'as de cœur. Non mais c'est incroyable ça L'as de cœur. Brigitte a choisi librement l'as de cœur, mm -hmm. a choisi librement le chiffre 14, 14. <rire> qui est ce qu'il y avait en 14 L'as de cœur de Brigitte Eh hey, oui alors les amis, est-ce que ce tour vous a plu Écoutez, si vous a plu, faites-nous plaisir. Laissez un commentaire, likez bien évidemment. Et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore euh, abonnés pour nous suivre chaque semaine, chaque samedi. Ah oui. On essaye de faire le maximum pour vous faire plaisir. Et allez, jetez un oeil sur mes, euh, mes playlists, hein, parce qu'il y en a pas mal maintenant. D'ailleurs, il le, le, le, y a un tour qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le tour avec Jean-Pierre Valarino, le tour avec le JPV Wallet. Oui. Franchement, celui-là, il vaut le détour. Allez, Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous. À très bientôt. Allez, ciao les amis Ciao